Et salut tout le monde c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode 8 de Medieval Dynasty. Dans l'épisode 7, je vous avais laissé on était en plein hiver et je vous avais expliqué euh, que si. En un jour, je n'avais pas fini la quête de la, de la chasse pour pouvoir augmenter les bâtiments, pour ce qu'on a à faire dans, les, dans cet épisode, voire sur deux épisodes, on va voir ça. Bah, tout simplement, je vous reprenais si euh, je n'avais pas fini la quête avant la période euh, du printemps pour payer les taxes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai encore, euh, je crois, l'arc à faire, il me semble Puisque comme je vous ai dit, hors euh, vidéo, euh, j'ai fait la chasse. Mais euh, je n'ai pas terminé la quête parce que, euh, bah, tout simplement, le, je vous avais dit en un jour, ça me semble compliqué que j'arrive à tout tuer et à tout faire. Mais euh, le printemps est arrivé, donc je vous reprends à ce moment-là. Alors, on va faire continuer. Continuer. Donc Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a de prévu Bon, mais Déjà, de finir la quête, de payer notre taxes. il va donc falloir qu'on trouve un PNJ niveau 3 en extraction, un homme, pour le mettre avec Medrika qui est toute seule, de façon à faire augmenter son bonheur, sachant qu'elle a 25 ans, il faut prendre un PNJ qui est, on va dire, qui soit niveau 3, de toute façon en extraction, mais au niveau âge, qui soit entre 23 et 30 ans. Pourquoi Parce qu'au niveau euh, de l'âge des PNJ, ça a un rapport important. Alors, au début, quand vous allez prendre deux PNJ, que vous allez les mettre dans une maison, soit un homme et une femme. Alors la question m'a été posée, euh, voilà, je ne comprends pas, je veux mettre plusieurs PNJ dans une maison et je n'y arrive pas. C'est normal, puisque dans une maison, euh, vous ne pouvez mettre qu'un homme et une femme. Voilà, pourquoi parce que vous allez me dire, oui, mais il y a plein de lits, je ne comprends pas. Oui, mais le problème, c'est que c'est on est sur un jeu de dynastie. C'est un jeu, je vous le répète, de gestion à la base, où ils ont incorporé un petit peu de RPG, avec le système des quêtes, etc. Mais la maison, en fait, elle comporte euh, plusieurs lits. Pourquoi Parce que comme on est sur un système de dynastie, euh, vos pnj vont faire des enfants. Et ces enfants euh, vont être les prochains enfants du village. Et vous, si vous en faites un, voilà, ils vont grandir ensemble un peu si vous voulez. Et c'est eux qui vont faire la dynastie suivante. Et les enfants de ces enfants feront la dynastie suivante, etc. etc. Donc, il n'est pas possible de mettre plus de deux PNJ par maison. Un homme et une femme. Et faire attention qu'ils soient à peu près dans la même catégorie d'âge. Ensuite, quand vous allez aller dans vos maisons, ça aussi, ça a été une question qui m'a été posée. Quand vous allez euh, la nuit, par exemple, vous allez faire un tour avec votre torche dans les maisons. Et vous allez voir qu'ils font lit à part au départ. Euh, pourquoi ben Parce qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Et qu'à l'époque, les demoiselles n'étaient pas si simples. Mais ça, vous avez pu le voir que pour la ce n'est pas facile. Donc, euh, ben, ce qui se passe, c'est que tout simplement, au début, ils vont faire, dans les maisons, quelles qu'elles soient, ils vont faire lit à part. Euh, donc, tant qu'ils font lit à part, ils ne sont pas en couple. Donc, il n'y a pas de chance qu'ils fassent d'enfants. Le jour où vous allez entrer dans la maison et que vous les verrez dormir ensemble dans le même lit, dans le lit double, vous pourrez vous dire « Alléluia, ça y est, ils sont en couple, ils ont enfin des affinités ». Et plus tard, un petit peu plus tard, vous verrez qu'il y a des enfants, des bébés qui vont naître. Alors par contre, quand un bébé naît, je vous le dis, euh, la femme ne travaille pas pendant deux ans, c'est-à-dire qu'elle va rester dans la maison en tenant l'enfant dans les bras, donc, ça vous fera un PNJ en moins au niveau du travail. Donc, ça, essayez d'y penser aussi et d'anticiper par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, dans ma partie, euh, j'ai rencontré le problème. Donc, dans ma partie personnelle, je me suis retrouvée avec quasiment toutes les mamans enceintes en même temps. Voilà, donc, elles étaient toutes, elles ne travaillaient plus. Elles étaient pendant deux ans. Elles ont le bébé dans les bras, jusqu'à que ce bébé se transforme en petit lutin là euh, sur pattes, Et là, elle peut reprendre le travail et vous voyez tous les bambins qui sont dehors. Voilà. Donc, euh, mais pendant deux ans, ben, ça nous fait des PNJ en moins. Donc pensez à ça. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas mettre plusieurs PNJ. Donc là, pourquoi là j'ai de l'importance Tout simplement parce que sinon, si vous mettez par exemple une, une femme de 20 ans avec un homme de, de, de, de, on va dire, de 35, 40, vous risquez. Rencontrer le problème qu'ils ne feront pas, qu'ils ne se mettront pas en couple, vous ne les retrouverez jamais dans le même lit. Alors, si vous avez ce problème-là, la solution, vous en avez une, c'est que si dans deux maisons, par exemple, euh, vous voyez que leur bonheur ne monte pas, qu'au bout d'un certain temps ils ne sont pas en couple, essayez de transvaser, enfin de transmuter. Le couple, c'est-à-dire de le changer, c'est-à-dire de mettre l'homme par exemple de la maison de droite avec la femme de la maison de gauche et vice-versa. Essayez de changer le couple en fait, de l'échanger. Si vous avez deux couples dans les euh, qui sont en jaune, qui ne sont pas heureux euh, bah, et que vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ils ne, ne dorment pas dans le même lit, n'hésitez pas à intervertir vos couples, à les changer. Peut-être que s'ils si ont, ils sont... mettez-vous dans la réalité, euh, vous habitez avec quelqu'un, vous n'avez pas d'affinité avec, euh, voilà, ça ne se passe pas super bien. Donc, c'est pareil dans le jeu, ils ont, ils ont mis un petit peu cette réalité-là. Donc, on va continuer. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va essayer de faire Donc, déjà, il va falloir qu'on trouve, Donc je vous disais, un PNJ niveau 3 euh, pour euh, Mederika, euh, qui soit niveau 3 en extraction, si possible, avec deux niveaux 3 d'accord, euh, comme d'habitude, et euh, qu'il ait au moins entre 23 et 30 ans, puisqu'elle, a 25 ans. Ensuite, il va falloir qu'on construise une maison, euh, de façon à recruter deux PNJ, donc un niveau 3 euh, en extraction, et un niveau 3 en artisanat. Euh, mais pour ça, il faudra qu'on fasse la maison avant, bien sûr, sinon s'ils arrivent dans le village et qu'ils n'ont pas de maison... On aura un petit message en haut qui dit « SDF » et puis ils vont repartir dans, le, dans leur village. Donc, faire la maison en premier. Euh, ensuite, on fera <coughs> la forge et euh, l'abri d'excavation. Et on verra après par la suite. Déjà, ce sera pas mal. Il faut qu'on aille aussi draguer notre euh, Kunigunda euh, de façon à essayer qu'elle nous rejoigne pour la mettre à l'artisanat. Voilà. Donc, je pense que ce serait bien. Alors, excusez-moi. Voilà, j'ai mon chat qui arrive et qui parle comme d'habitude. Chut, chut, chut. Et excusez-moi, et euh, oui, Kunigunda, donc elle est à niveau 3 en artisanat, donc elle évidemment, c'est pour elle que j'avais fait la couture, mais a, euh, je pense qu'au niveau des PNJ, il faudra au moins qu'on recrute, euh, en dehors de, de celui qu'on va mettre avec, euh, avec Medurika. il faudra qu'on qu prenne un niveau 3 en, est, en extraction, et un niveau 3 en artisanat, pourquoi Parce que le temps que notre Kunigunda nous rejoigne, euh, ben, euh, en attendant, on ne rentre pas d'argent au niveau de l'artisanat. Donc, on va voir tout ça en attendant euh, au niveau de... Vous voyez la, la, la quête Bon, j'ai quand même avancé. Il me reste un loup à tuer et pas mal de cerfs. Donc ça, je vous le passerai. Hein. Euh, on va aller déjà payer nos taxes. Qu'est-ce que j'ai euh, sur moi euh... Ça, c'est ma torche. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi euh, qui pourrait m'embêter Alors oui, pendant, hors, hors euh, vidéo, j'ai acheté la pioche. Donc, euh, comme ça, on l'a. Si on, on vient à passer à côté de la mine, on peut ramener du fer, etc. Donc là, j'ai 30 viandes. Euh, j'ai du cuir. Ouais, j'ai des choses à poser. Alors, on va, on va poser ça si tu veux bien éteindre ta torche. Alors, au niveau technologie, donc, on a débloqué. On doit faire une maison alors sachant qu'on a débloqué, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie, non. Il me semblait que j'avais débloqué. <coughs> oui, voilà, une maison ordinaire. Euh, donc on verra pour faire une maison ordinaire. Euh, commencer à passer au, au niveau supérieur de la maison. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus grande. On reste toujours sur le système des maisons en pierre. Euh, l'abri d'excavation on l'a débloqué au niveau d'ici euh, la cabane de pêcheur pas du tout euh, ici la grande faite, on n'a rien de plus niveau artisanat on a débloqué donc la forge et la couture la couture 2 on l'a débloqué aussi peut-être qu'on cassera et qu'on fera la couture 2 on verra on verra déjà on va essayer de on va essayer de, comment dire, de, de payer nos taxes déjà. Alors, il faut que je prenne mes sous dans mon dans mon, dans mon mon coffre. Alors, voilà ce que je disais. Donc, excusez-moi, la, la, la voix, euh, honnêtement, euh, qui casse. Je suis navrée. Euh, alors, on va tout prendre. Voilà, euh, donc pour la personne qui me demandait euh, pour la pourriture, voilà, ça fait, on en est sur trois épisodes à peu près d'une heure. La viande que j'avais mise volontairement euh, pour montrer pour la pourriture, voilà, là maintenant elle est en pourriture. Donc je vais la prendre et euh, je vais la mettre dans, euh, dans la grange. Au niveau de ce que j'ai sur moi, j'ai toujours la tenue et je la garde volontairement. Vous allez voir que ça ne fait pas de différence, donc du coup je ne sais pas... Peut-être qu'ils vont régler ce problème-là. Pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a que des patchs euh, qui sont des rectificatifs de bugs ou d'ajouts de son. Euh, mais bon, toujours pas de mise à jour euh, à venir pour le moment. Parce que ça aussi, ça m'a été demandé. Donc, la pourriture, on va aller la mettre vite fait à la grange et on va aller payer nos taxes avant qu'ils nous disent « C'est trop tard !» Allez, on un petit peu lourde. Et on se retrouve avec nos petits champipis. Ceux qui n'aiment pas que je ramasse les champignons vont râler, mais c'est pas grave. Alors, on va mettre ça là. Pourquoi Parce que ça va faire de l'an. On, on le transformera en engrais. Alors, toc, toc, toc, toc, toc. Donc, on va mettre notre pourriture ici. Ensuite, dans la couture, on va mettre, histoire de ne pas partir avec tout ça, je suis un petit peu lourde, à vrai dire. Donc, dans la couture, on va mettre... Donc on a le cuir arrangé, euh, cuir F -E F Ah c'est fou là, c'est pour ça que je l'avais là, d'accord parce que je ça m'étonnait que, pas... que je ne l'ai pas rangé avant euh... <coughs> la vidéo. Donc je vais aller le mettre dans le tout simplement dans le stockage en hein, attendant là je ne sais pas ce, ce qui se passe Ah oui c'est le matin donc il bosse pas alors on va mettre ici pour pas partir avec tout ça on va mettre les bâtons hop on va mettre la fourrure le cuir la fourrure on va euh, aller mettre la viande dans le là bas dans le garde-manger, et je la ferai cuire après, Hop. et on va regarder aussi euh, ce que j'expliquais au niveau des taxes, Alors, elle, elle est à 87%, ta ta ta ta ta ta ta ta. donc pourra les faire cuire, elles sont à 50%, on va aller vite aller payer les dettes, hein. et puis, euh... <rire> je suis toujours lourde, hein. On va vite aller payer les dettes et on va euh, tout simplement, euh, on prend un lapin s'il y en a un au retour. Et on va commencer à regarder donc euh, ces PNJ là, euh, pour avoir un PNJ niveau 3 en extraction, euh, pour le mettre déjà avec euh, notre demoiselle qui est toute seule, c'est-à-dire ici pour son bonheur, même si elle est contente hein, pour l'instant, mais bon, il faudrait lui trouver un compagnon. Donc, pour mettre avec Medrika qu'on a mis au, au champ, on a donc toujours notre bûcheronne et notre chasseur, ça n'a pas bougé. Donc là, il faut qu'on trouve un homme pour le mettre avec elle, donc entre 23 et 30 ans, qui soit au moins niveau 3 en extraction. <rire> voilà, donc si vous regardez bien, tous, ils ont au moins euh, au dos à 3 niveaux 3, ce qui fait que ça me facilitera la tâche pour le basculer. Euh, par exemple, ici, il est 3 en social, mais pour l'instant... Comme la vente n'a pas été mise en place encore, les échanges n'ont pas été mis en place encore entre villages, la diplomatie n'a pas d'importance. Donc celui-là, icône, on le laisse de côté. Euh, donc il est 3 en extraction, il est 3 en chasse. Donc je peux le basculer de l'un comme de l'autre. Sauf s'il vient apprendre à prendre un niveau 4 ici en le laissant à la chasse, voire 5, voire 6, il sera beaucoup moins content de repasser un boulot où il est que niveau 3. C'est comme vous si... Euh, vous êtes chef et qu'on vous remet ouvrier. Voilà, ça fait le même problème. Ici, au niveau d'Ingarda, euh, elle est niveau 3 en artisanat. Elle est niveau 3 en extraction. Donc, c'est notre bûcheronne. Et Medrika, elle est niveau 3 en champ. Elle est niveau 3 en chasse. Voilà, donc j'essaye d'avoir au moins des PNJ deux fois niveau 3. Quitte à prendre mon temps et quitte à, à les trouver. Parce que... Ils, ils, comment dire Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, ils grandissent au fur et à mesure. Donc, ce que vous, ceux qui étaient ados ne vont plus l'être. puisque là, on a passé une année. Euh, ceux qui étaient mineurs vont être maintenant recrutables. Donc, vous allez avoir des nouveaux PNJ autour du feu. Donc, faites le tour régulièrement des villages et vous verrez que des niveaux 3, euh, vous en trouvez pas mal quand même. Hein. Donc, il suffit de chercher un petit peu d'être patient et, euh, et tout se passera bien. Donc... On va continuer, on va aller payer tout ça, mais pourquoi je suis aussi lourde Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire J'ai les lances, mais ça j'en ai besoin, j'aurais peut-être pas dû prendre la pioche, le maillet et tout ça, c'est pas grave. Allez, hop. Je vais essayer de faire au plus vite pour aller au village là-bas. Si je pouvais me taper directement au village, ça serait bien. Mais on n'a pas le choix. Donc, je vous remercie en tout cas pour les retours que j'ai euh, décidément ma voix euh, ce matin, elle ne veut pas. Ça fait un petit peu camionneuse, mais je, bon, je suis désolée. Euh, je voulais vous remercier pour tous vos retours qui sont très positifs et encourageants. Merci beaucoup. Euh, je remercie ceux qui sont venus me faire un coucou euh, sur euh, la, ma chaîne Twitch alors que j'étais en live sur un autre jeu complètement différent de Medieval. Merci beaucoup à vous d'être venus me voir, bah, ça m'a donné l'occasion de discuter directement avec vous euh, et de répondre à vos questions bien que je n'étais pas sur Medieval. Euh, donc Je ne peux pas quand je suis sur un autre jeu que, que médiéval euh, en live, euh, là en plus on était en coopération. Donc, je ne peux pas répondre aussi facilement aux questions, euh, puisque ça pénalise le jeu euh, donc, euh, et la personne avec qui je joue. Donc, on va euh, payer Nighost e s'il veut bien. Hop, tu viens là, toi. Ben, J'appuie vite. Voilà, J'ai payé mes dettes. Ok. Donc, euh, prochaine étape. J'ai pas regardé les PNJ qu'il y a ici autour du feu. Alors... Euh, on a dit un monsieur en extraction d'urgence, niveau 3. Alors ici, non, il est 3 en diplomatie et 3 en pêche. <coughs> ici, il est 3 en extraction, mais il est un peu nul ailleurs. Il a euh, je ne sais quel âge. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'âge avant. Quoi. Donc, euh, ici, j'ai plus d'endurance, on va attendre qu'elle remonte. On va essayer de commencer à regarder... Pour une jeune femme un artisanat, mais... Bon, là, il n'y a rien. Bon, on va monter un petit peu avec lui. On va discuter. Il est déjà recrutable. Euh, Avez-vous des conseils Plus de... Ça nous montre la diplomatie. Avez-vous une minute C'est bon, il veut plus parler. Ok. Je m'en vais... Oh, ouais. Voilà, on a monté notre diplomatie. Alors, ici... Euh... Parce que ça, ça bouge un petit peu. Alors voyez Olga qui était bébé la toute première année euh, du jeu, là, les épisodes précédents, vous voyez, c'est devenu une enfant. Donc les autres grandissent aussi. Hein, euh, donc faites le tour des PNJ régulièrement. Et, ceux qui étaient ados, maintenant, sont recrutables. Donc lui, Roderick, euh, t'es pas recrutable, toi Pourquoi Non, tu ne l'es pas. Bon alors, ben, je recommence avec mon pertuis. Je vais recommencer avec tout ça aux grandes dames de certains qui, qui ne valent pas que je ramasse les champignons alors euh, toc, toc toc on va ramasser les pierres bien que je sois déjà lourdes euh, j'ai peut-être repassé par mon village donc du coup j'ai payé les taxes et j'ai pas regardé ce que je voulais montrer euh, c'est à dire qu'on a toujours 10 20 pièces de plus à payer d'où ça vient ça je ne sais pas j'avais on en a discuté euh, je ne sais plus euh, le, le pseudo je m'en excuse par avance mais euh, ben, prochain coup je penserai à, à regarder mais là j'ai pas pensé à regarder donc on va, on, on va retourner au village je vais faire l'arc ça, ça validera déjà la chose on, on est en tout, en tout cas on a payé nos dettes on n'aura pas de on, on n'aura pas de, de... Nos taxes, on n'aura pas de dettes. C'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, euh, hop. On se dépêche. Enfin, on se dépêche. On essaye de se dépêcher. On avait parlé à Kunigunda aussi. Donc, en même temps, sur le trajet... Euh, je, je vais essayer de finir la quête. Je vous, je vous laisserai hein, le temps de, de tuer les biches, etc. Euh, je couperai... Euh, et je vous reprendrai quand j'aurai complètement terminé la quête et débloqué les, les bâtiments. Parce que sinon, ça va être très long. Très, très long de pouvoir. Voilà. De, de, de me regarder tuer de la biche pendant euh, trois plombes. Donc, je vais me faire plus légère. Je vais poser ça. Mes PNJ, c'est pas dimanche Allez ah, au champ, allié. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, on va poser ici, dans notre coffre. Alors, qu'est-ce que je. Veux de... Le maillet, j'en ai pas besoin sur moi pour l'instant. La pioche non plus. Euh... Toc, toc, toc, toc. La pierre. Euh, on va la laisser. On va la. Ouais, on va la mettre là. Non, voilà. On va la mettre sur la route pour penser à faire la prochaine maison. Alors, la prochaine maison. On va la mettre après la taverne. Voilà. donc je vous rappelle qu'on est toujours limité à deux bâtiments, hein. donc pour l'instant, euh... alors, inventaire, les pierres, on va les mettre là, X, E, F. Donc on va aller parler à Kunigunda ensemble, ah ben là je peux courir, tout va bien, tout va bien. On va boire un petit coup au passage. Je remercie aussi ceux qui me mettent des commentaires, style Merci, t'as égayé ma soirée. Tatati, tatata. Enfin, bon, voilà. Enfin, le, le, le genre de commentaires qui suit mon humour à moi, quand je vous dis allez installez-vous confortablement, mangez des pop popcorn euh, et regardez la, la vidéo. Il y en a qui jouent le jeu et c'est très sympa de votre part. Merci beaucoup de suivre mon humour. Ah, c'est vrai qu'il y a des petits poissons là non mais. Comme moi, la pêche, je ne je l'utilise pas dans le jeu. Pour moi, elle n'est pas... pas nécessaire. C'est de la perte de temps. Puisque, comme je vous le redis, au niveau de la taverne, il n'y a qu'une seule recette avec du poisson. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de... Comment dire de... de se fatiguer à... <rire> à prendre une place avec le bâtiment. Quoi. Donc, on va aller voir notre petite Kunigunda. Alors, je vais courir un petit peu quand même. Hein sinon on s'en sort plus. Si je croise un loup sur le chemin, tant mieux, on dira. Bah, j'ai j'ai pas pris la pioche et là je vais passer à côté de la mine. C'est fait exprès, mais bon c'est pas grave. Là pour le moment on n'a pas besoin de, de fer puisqu'on n'a toujours pas la forge. Donc on s'inquiétera de la pioche ou du fer euh, un petit peu plus tard. Alors ici euh, c'est pas chez Kunigunda mais on va regarder s'il y a des PNJ qui ont qui ont vieilli et qui seraient recrutables en niveau 3 alors il euh, y, y a deux messieurs ici Alors niveau Alors chasse 3 Artisanat 3 ok ici non c'est niveau 2 et elle Okay. Alors, lui, il est niveau 2 et lui, il a 2 niveaux 3. Donc, je vais lui parler à lui. Avez-vous une minute Ok. Avez-vous une minute Plus 5. Avez-vous une minute Ok. Hop 70 Il est recrutable. Donc lui, on ne sait jamais si on a besoin. Au niveau artisanat, c'est pas obligé que ce soit une femme hein, euh, qu'on mette. Alors ici, est-ce qu'on a du recrutable On regarde. Non. Normalement, ils sont autour du feu. Hein, mais des fois, maintenant, avec le jeu, on se méfie. Donc là, c'est pas recrutable. Ici, Nadar. Non. On regardera en même temps, on essaiera de faire attention. Si on croise le PNJ avec la petite trompette hein, sur la tête qui donne des défis. Elles ne sont pas recrutables. Allez, on va aller voir notre Kunigunda. Et qui sait? Peut-être qu'on va euh, qu'on va pouvoir euh, ben, lui la demander la demande à un mariage et euh, qu'elle rejoigne notre, notre village. Ce serait pas mal ça elle veut bien j'ai pas choisi la plus facile mais je crois qu'elles sont toutes très compliquées à draguer c'était l'époque qui voulait ça et encore ça va ils ont pas instauré le système des dots qu'on devait payer à l'époque au père de la fille pour euh, qu'il accepte qu'on l'épouse ah, Vous voyez j'ai raté mes mines pertuis du coup là hop voilà Toujours pas d'ours ici. Hein, les ours, je les ai tués euh, aux deux autres grottes. Là. Ici, vous voyez, comme je vous ai toujours dit. Jusqu'à présent, je les ai, pas, ai croisé qu'une seule fois, je vous l'avais dit. Mais ici, il n'y est pas. C'est vraiment la grotte la mieux pour euh, pour mettre la mine euh, quand vous l'avez débloquée. Allez, notre petite cunigoum. Hop. Euh, J'en oublie mon mine-pertuis. Vous vous rendez compte J'oublie mon mine-pertuis. C'est une horreur. C'est pas que, mais euh, on va avoir des taxes à payer euh, le prochain coup. Alors, Kunigunda, tu es toujours là. Alors, euh, on est à 100%. Donc, puis-je vous dire quelque chose, belle dame Vous savez, je suis assez fort, ça marche à merveille. Alors, on va lui faire un compliment. Flatteur, n'est-ce pas Eh bien, merci quand même puis-je vous dire quelque chose euh... Ah. Voilà. On va... Là, c'est une question piège. Là. Les deux là, si je lui dis j'admire votre honnêteté, elle risque de se blesser, ça va nous faire chuter l'affection. Euh, et si on lui dit, vous savez, avoir beaucoup d'argent comme moi, ça rend la vie beaucoup plus facile, c'est un petit peu beaucoup prétentieux. Je suis pas sûre qu'elle aime. Et j'ai pas envie de test. Donc on va laisser tomber. Avez-vous une minute hein, Il fait beau aujourd'hui. Euh, Avez-vous une minute euh, Non. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau dialogue Non. Bon, avec une n'est c'est pas pour aujourd'hui en tout cas. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Alors là, on a un niveau 3 en artisanat simple. Ici, 3 en champ non Là, 3 en chasse. Non. Euh... Là, c'est un enfant. Alors, je voulais regarder une chose. Il me semble qu'au niveau de l'arc, euh, il me faut, si je ne dis pas de bêtises, j'ai débloqué aussi euh, l'arc hein, qu'on doit faire. Hein, voilà. Je l'ai acheté. Il me, fait, il me faut un fil de lin. Donc, je vais aller lui acheter un fil de lin. Comme ça, je vais pouvoir faire l'arc. Pas de problème. Euh, Lubomira, on va lui parler. Il vaut une minute. Hop. Il vaut une minute. Non. Bon, mais montrez-moi vos marchandises. Il vaut juste un petit fil de lin. Pour le moment. Hop. Voilà. Je l'ai... Normalement, j'ai mon petit fil de lin. Ouais, voilà. Alors, on va lui vendre notre mille pertuis. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à vendre Non. Ok. Alors, ça c'est fait. Tocotocotoc, euh... -toc -toc -toc, je réfléchis. Ah oui, m'a été reproché aussi. Enfin, reproché, c'était pas un reproche que je dis souvent. Euh alors ça c'est parce que je réfléchis tout simplement à voix haute alors c'est à dire que euh, quand je suis en live je n'ai pas ten... vous vous m'entendrez pas faire euh... voilà tout simplement pourquoi parce que je suis en live et que je suis en train de parler euh, direct euh, avec des personnes ou que je suis en coop avec des joueurs donc c'est pas du tout pareil quand on fait une vidéo le problème c'est qu'on est seul face à soi même et j'ai tendance à réfléchir à voix haute alors euh, bon il y en a que ça ne gêne absolument pas de m'entendre dire, bon alors là, euh, ou alors dans les RPG quand je dis, euh, ah d'accord, ok, ok, bon ben c'est comme ça, d'accord, euh, ben, vous voyez, même moi quand, euh, quand je le fais, je m'en rends pas compte, euh, c'est juste, ben voilà, ouais, parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, parce que c'est pas si évident que ça, vous savez, de faire une vidéo, on, on se parle tout seul en fait, on essaye de, de, de, de voilà, de, de, de vous distraire, d'essayer de, de, de faire en sorte que la vidéo soit sympa, et c'est vrai que quand je quand je fais le montage de la vidéo, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, là je m'entends, et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup dire euh, « Mais bon, j'en suis navré, je réfléchis à voix haute, et, euh, et ben, je ne me contrôle pas. Voilà, ça arrive, donc, euh, mais autrement, ne vous inquiétez pas, je ne passe pas ma vie en réel à dire « euh... » J'arrive à tenir une conversation sans aucun problème, sans devoir euh, faire euh, « Voilà, donc, euh, désolé, comme j'ai répondu à la personne... Je lui ai dit parce que ça avait l'air de la de la déranger, euh, ben tout simplement, ben voilà, vous voyez, j'ai encore dit e, ben tout simplement, ben je lui ai dit ben, qu'elle n'avait qu'à regarder la vidéo sans le son, comme ça elle n'entendrait pas les e. Et euh, donc elle l'a pris avec beaucoup d'humour et tant mieux parce que ça l'était, c'était pas vraiment pas méchant ni péjoratif donc euh, voilà mais sinon ben, ça sera comme je lui ai répondu ça sera ma marque de fabrique euh, d'autres ils ont euh, leur marque de fabrique celle-là, ben, moi ça sera la mienne je serai madame E euh, voilà donc on va essayer je vais essayer moi euh, là hors caméra euh, de finir cette maudite quête de l'arc et euh, des cerfs et des loups et on se retrouvera quand j'aurai fini la, la, la quête alors je ne sais pas Là, on est au premier jour du printemps Peut-être qu'on va se retrouver euh, à la fin du printemps, hein, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout de combien de temps ça va me prendre. Et euh, je vais essayer aussi de récolter des pierres, etc., etc. Et je vous récupérerai, alors je ne sais pas au niveau du jeu, euh, combien de saisons vont passer, peut-être une, peut-être deux. Euh, vous allez peut-être me dire, mais attends, tu nous as quittés en... au printemps, tu nous retrouves à l'automne euh, ou à l'hiver, je ne sais pas. Ben là, ça dépendra du temps que je vais mettre à, à chasser, finir cette quête et tout préparer pour la maison pour gagner du temps. Donc, ce que je vous propose, c'est tout bêtement ben, de vous retrouver dès que j'ai fini cette quête et euh, dès que j'ai la possibilité de, de, de, crafter, de, de construire la maison avec vous directement. Ben, alors, pourquoi je vais faire la maison avec vous en pierre directement euh, Parce que tout simplement, j'ai encore eu des questions concernant les maisons. Pourtant, il me semblait que dans l'épisode 1, j'avais été claire pour la construction des maisons puisque je l'ai faite en même temps que vous. Donc, je vais refaire une maison en pierre avec vous euh, pour les personnes qui n'ont pas compris. Parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas compris. Le système des maisons. Donc, je ferai la maison avec vous. Donc, je vous laisse là et on se retrouve une fois que j'ai fini la quête euh, des gros gibiers. Donc, une fois que j'aurai fait l'arc, une fois que j'aurai tué les cerfs qui me restent et le loup qui me reste, et je vous retrouverai une fois que j'aurai tout ce qu'il faut pour faire la maison. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc. Euh, j'ai fini ma quête de la chasse, etc. etc. Je me suis baladé un petit peu pour aller voir notre dulciné. Pour aller voir dans les villages si je trouvais des PNJ niveau 3. Donc euh, j'ai tout compte fait trouver un PNJ niveau 3 en extraction qui était chez euh, Unigost. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, donc qui était toute seule, rappelez-vous. Elle est toujours cultivatrice, ça ça n'a pas bougé. Vous voyez, là, elle me demande des graines d'avoine. Il lui manque des graines d'avoine pour pouvoir planter, puisque c'est la saison de l'avoine. Ici, j'ai donc recruté Lutodor, qui était chez Unigost. Je l'ai pris donc en extraction, et je l'ai mis bûcheron. Alors vous allez me dire, mais attends, si j'ai bien suivi le let's play, tu avais, tu sais, c'était Ingarda qui était à l'extraction. Oui, vous avez raison de ce côté-là. Et j'ai changé. Euh, j'ai changé. Donc Ingarda, elle a basculé au niveau de la forge, puisque j'ai mis la forge en place. Elle est construite, elle est dans le village. Donc j'ai fait la forge. Donc ça va commencer à nous rapporter. On n'est pas encore au fer. Mais euh, il nous fait, euh, il faut qu'on voie ensemble, Je, on, va, on va mettre ce qu'il va faire avec de la pierre. Tout simplement, de la pierre, du bois, etc. On va regarder ça. Euh, donc, Ingarda, qui était bûcheron, est passé à la forge. Et Lutodor que j'ai recruté, lui, est parti à la place de Ingarda au niveau de, du métier de bûcheron. Voilà, donc là, on a nos deux couples, c'est bon. Donc, on commence, on a continué, j'ai continué à dragouiller, ça avance pas mal. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir notre petit, petite kunigunda qui nous rejoigne. Donc là, par contre, euh, l'urgence, ça va être de récupérer des graines d'avoine. Et les graines d'avoine, euh, la personne qui les vend, puisque j'avais fait un listing de tous les vendeurs et des villes où on pouvait trouver des affaires, comme ça, ça m'évite de chercher pendant trois ans, pour trouver des graines d'avoine, euh, apparemment il faut que j'aille euh, au niveau de Lesnica, c'est Nadar hein, qui, vend, euh, qui vend des graines d'avoine. De, euh, Donc ça fait un petit peu loin, surtout que j'y étais il n'y a pas longtemps, avant de vous reprendre. Mais bon, s'il faut y aller, on va y aller. Donc Ronita ou Lesnica, un des deux, on va aller vers là-bas. Il faut qu'on ramène des graines d'avoine. D'un autre côté, je vous dirais, c'est pas tellement gênant. Pourquoi Parce que bon, elle n'a pas planté l'avoine, c'est pas grave. Parce qu'on arrive à la fin euh, du printemps, si je ne m'abuse. Donc, euh, ben après, on, on, on va voir, hein, mais euh, je vais quand même aller chercher les graines. Au niveau du journal, donc, on a fait la quête. La quête suivante, donc, pour pouvoir débloquer d'autres bâtiments, c'est-à-dire nous passer aux 22 bâtiments et avoir 1000, euh, 1000 points de, de réputation de dynastie. Euh, une fois la quête de chasse terminée, ça m'a affiché ceci, ça c'est la prochaine étape. Donc il est temps de grandir, c'est sûr que ma colonie doit avoir des entrepôts, un abri à bois. J'ai aussi besoin de plus de bâtiments pour que d'autres personnes me rejoignent un jour et m'aident à grandir. Enfin et surtout, je dois améliorer ma réputation pour attirer de meilleurs recrues. C'est-à-dire que plus on va discuter avec eux, plus on va leur faire des quêtes, plus on va monter notre réputation, plus les gens auront envie de nous rejoindre et plus on aura de meilleurs PNJ. Voilà donc, ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, on avait Alvin à qui on devait parler. Donc, vous savez, il nous restait une petite, si vous suivez le let's play, dans l'épisode précédent, je dis qu'il faudra qu'on aille le voir. Il fallait qu'on récupère un, un gâteau ou je ne sais quoi. Et là, quand je lui ai parlé, euh, il m'a il m'a dit voilà, que ça où était cassé et qu'il fallait que j'aille récupérer juste au village qu'on a en face de, de chez Alvin, c'est-à-dire ici, à Borovo. Euh, récupérer une ou. Hein. alors il m'a donné l'argent, donc là, je l'ai sur moi, donc ce qu'on va faire ensemble, euh, la maison, je ne sais pas si on la fera dans cet épisode, mais en tout cas, on la fera dans l'épisode prochain, ça c'est sûr, euh, là je vais aller de Borobo, à Gostovia, grand, rendre sa Saou, à condition qu'il ne dorme pas, et ensuite, on va aller vite fait, euh, chercher euh, les graines d'avoine, qui manquent, euh, au niveau de Rolnica, et Lesnica, donc ici, voilà, à On va aller à l'esnica vite fait euh, pour chercher ces fameuses graines d'avoine avant qu'elles nous fassent une catastrophe. Alors, on va les livrer ça où Alors, je ne vous dis pas de bêtises, on va les livrer ça où À Alvine, on va se dépêcher. Alors, je ne vous cache pas que la partie de chasse n'a pas été un énorme plaisir. Euh, chasser des biches, je vous l'ai dit, c'est des turbos sur pattes. Et évidemment, je me suis attaqué par des loups. Enfin bon, mais je, je ne suis pas mort, d'accord donc tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout s'est bien passé. Ça a été un petit peu long, vous euh, voyez, euh, je vous avais quitté, je crois que c'était le, le premier jour de, le, du printemps, le jour des taxes. Et je vous retrouve, c'est presque la fin du printemps. Donc évidemment, entre-temps, bon j'ai aussi euh, fait la forge, j'ai ramassé des pierres, euh, je suis allé parler à Ingarda, à Kunigunda. Euh, je me suis baladé pour voir s'il y avait des PNJ niveau 3 qui traînaient un petit peu partout. Donc, j'ai quand même bossé un petit peu euh, de ce côté-là hors caméra pour vous retrouver pour la fin de cet épisode euh, numéro euh, 8. Donc, dans le 9, on construira la maison puisque là, c'est vraiment pas une urgence pour le moment. On a ce qu'il faut. Là, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment Kuningunda nous, euh, ben, nous rejoigne. C'est vraiment le plus urgent. Et aller chercher ces fameuses graines de l'autre côté. Donc là, on va aller rendre ça où À euh, Alvin On volera aussi un petit peu si on peut. Je dis bien, si on peut. Alors, notre petite Alvin, je pense qu'il est là-bas. Voilà, hop. Ok, Alvin, il bouge tout le temps. Alors, je suis de retour. Voici votre ouf. Merci, vous avez eu assez de pièces. Oui, euh... Alors, soit on est honnête, on lui dit, oui, Falibor l'a même vendu moins cher pour vous et lui donner lui rendre 30 pièces. Oui, c'était assez, on va être honnête. Voilà. Ah, oh, c'est très gentil de sa part, Gardez le reste, vous m'avez aidé plus d'une fois, vous le méritez, mon ami. Donc, voilà, la générosité paye toujours. Donc, euh, voilà, nous, donc, et avez-vous parlé un peu avec Falibor hein? Quelles sont les dernières nouvelles Nous avons un peu parlé, il a mentionné qu'un chasseur qu'il connaît est à la recherche d'acheteurs pour ses arcs. Vraiment vous êtes intéressé, euh, je ne sais pas, je n'ai même jamais tiré à l'arc. Je suppose que je serai pas doué pour ça. Quel est le mal à essayer Vous avez une approche de la vie complètement différente de la mienne, mais vous avez peut-être raison. Je dois réfléchir à tout ça. Bien, je vais vous laisser seul avec vos pensées. Alors à la prochaine, ok. Donc attendre la prochaine saison au niveau d'Halloween. Donc dans le journal, euh, on en est où là de nos points de réputation. Donc, elle, elle veut ses graines d'avoine, on va vite aller lui chercher, sinon elle va vous, nous faire un caca nerveux. Donc, on a, bah avec la chasse, la quête de la chasse, là, j'ai des points à mettre. Euh, donc, on va le mettre, je vous l'avais dit, dans le tracker. Voilà, comme ça, ça nous permet de voir les animaux, comme ça nous permet de voir les champignons. Donc, euh, moi, je le mets ici, en tout cas. Au niveau diplomatie. Alors, euh, vu que euh, c'est un petit peu compliqué cet arbre-là, parce qu'après il faudra le faire réin réinitialiser par notre épouse, quand euh, la diplomatie, c'est-à-dire l'échange dans le jeu, sera mis en place, ce qui n'est pas encore le moment. Donc là, ça peut simplement améliorer vos. vos... Le seul qui sera intéressant à monter, c'est les connaissances pour monter la, la diplomatie. On gagne deux points de compétences supplémentaires provenant d'activités diplomatiques. Et euh, les autres, c'est surtout, euh, voilà, quand on va faire, si on a les défis, si on croise le fameux PNJ hein, dont je vous ai parlé, euh, on gagne 10% d'affection de plus grâce aux quêtes « Gagner le cœur hein, ». Voilà, donc, euh, je pense que donner des cadeaux, prix d'achat 10% plus bas, ça peut être intéressant. Euh, bon, on va le mettre là. Prix d'achat, ouais. Comme ça, on paiera 10% moins cher. Et au niveau de l'artisanat, alors, artisanat, artisanat, couturier, projet en cours. Alors, artisan, fabrication d'objets en bois, en pierre, 10% plus rapide. Ça, ça ne m'intéresse pas. Confection de vêtements en lin en foudre, on n'y est pas encore. Homme à tout faire, amélioration, rétrogradation des produits d'une maison, cuisinier. Écoutez, moi, je vais les remettre un point ici en haut qui nous permet d'avoir un, un point de compétence supplémentaire provenant des activités artisanales. Et deux points etc on a encore un point à mettre l'un euh, ben... et fourrure on n'y est pas tout de suite donc je vais le mettre là voilà de toute façon après quand cuningon ah mais j'en ai encore un autre j'avais pas vu alors fabrication d'objets en bois en pierre couturier on n'y est pas homme oh, à tout faire ok cuisinier cuisson 10% plus rapide Bon, on va le mettre là De toute façon euh, on peut après au niveau des, des arbres, euh, en parlant à sa femme, lui, on peut lui demander de nous soigner. Mais aussi on peut lui demander de revoir nos talents. Et quand vous lui dites ça, tous vos points ici sont enlevés et vous devez tous les replacer. Donc là, euh, c'est vous qui voyez après comment vous jouez. Mais c'est très intéressant de le faire assez souvent parce que quelque chose qui vous a intéressé au début ne vous intéresse plus maintenant. Vous avez envie de le mettre ailleurs. Euh, ben, c'est le seul moyen par le biais de votre épouse de récupérer tous vos points et de les remettre euh, à différents endroits, euh, dans l'extraction, dans la chasse, dans, la... Dans, euh, dans les champs, au niveau de la diplomatie, de la pêche ou de l'artisanat. Donc, on va aller, je, vais, je vais aller vite fait, moi, de mon côté, euh, du côté de euh, ben, l'ESNICA. Donc, je vais aller ici. Je vais essayer de, de mettre mon point euh, sur la carte. Alors hop euh, ici à l'Esnica donc voilà merci et euh, ben, je vais me rendre là-bas alors je vais me couper des, des, des arbres sur le chemin parce que euh, voilà l'esnica euh, c'est pas que mais j'ai pas envie de me faire attaquer et puis bon couper des arbres ça aide bien que je pense que ma. Comment s'appelle ma, ma hache va rendre la main. Hop, hop hop hop hop veux tu venir mais veux tu venir mais veux tu venir à ah. alors maintenant par contre les plumes on les lâche pas parce que ben on a la on a la, la forge donc euh, on utilise la vision j'ai pas un j'ai bien des plumes hein, quelque part hein. ou alors je les ai ramassées ouais, elles sont là Ici, voilà. Euh, là, il y a du plantain. Hop. Ok. Si je trouve un caillou, je me ferai une autre hache parce que. Hop, ici. Le mine perdu. Ah, voilà, la hache a passé. C'est cool au moment où il fallait pas. Alors, ici j'ai une pierre. Une. J'ai vu que j'avais du, du mine pertuit aussi ici. On branche. Euh, on, va, on va bien trouver une petite pierre dans le coin quand même. Ça serait étonnant. Quoique. pour ça que je vous dis l'hiver, hein, stocker vos pierres parce que c'est la galère. Euh... Cherchons une pierre. Hein. Dans ça. Hein? Dites-moi que c'est facile. Il faut 10 bâtons, ça je le sais. Mais... Je déjà une deuxième pierre. pas raté une, une, une c'est quoi qui me manque je pense que j'ai je n'arrive jamais à retenir ouais. j'ai trois pierres c'est bon il me manque juste des, des, des petits euh, bouts de bois alors euh... ici ici Voilà. Je pense que là on a assez pour se faire la hache. Et on va couper notre arbre et on va partir vers Lesnica chercher des graines d'avoine. Il y a des moments on a l'impression de faire de deux mètres de haut. Alors les plumes on les oublie pas. Les branches sont s'en mais... Hop. Ici, on va se faire quelques lances donc REF pour qu'il les fasse en enchaînant j'en aurai 8 donc je vais me rendre à l'esnica et euh, je vais vous retrouver juste après euh, quand je serai là-bas pour euh, vous montrer euh, où on trouve les graines d'avoine et faites attention que effectivement dans votre coffre il y a toujours des, les graines que vous avez mis dans vos champs. Si vous avez mis du chou, faites attention qu'elle ait toujours du chou dans votre champ. Euh, si vous avez mis des carottes, c'est la même chose. Donc, euh, ça, il faut y faire gaffe. Parce que vous voyez, là, euh, moi, j'étais parti sur d'autres quêtes. Je n'ai pas fait attention. Et en fait, euh, voilà, maintenant qu'ils ont instauré avant, au début, on n'avait pas besoin de euh, des graines dans les coffres. Ce qui n'était pas très réaliste. Maintenant, il les faut. Donc... Euh, on est parti, on va chercher des graines d'avoine pour notre chère cultivatrice qui est en panne de graines d'avoine. Alors, c'est pas une très bonne idée de ma part, pour être honnête, de partir de nuit euh, là-bas. Euh, voilà. On va essayer de pas se faire bouffer en route. d'autant plus que je crois que je n'ai même pas de torche sur moi. On va courir un petit peu. Je vous propose de vous retrouver là-bas. Ok Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve parce qu'effectivement, en me rendant vers Snica il y a eu un changement de saison. Et je vais vous dire une chose, ça m'a bien arrangé parce que j'avais une mode de 4 loups aux fesses et j'étais mal barrée. Jusqu'au moment où là, il y a eu le changement de saison. Donc, je ne sais pas là si quand je me retrouvais dans mon village, les loups m'ont suivi. J'espère que non. Donc, euh, m'a été posée aussi la question, c'est pour ça que je vous récupère ici. Euh, M'avait été posée la question, est-ce qu'on va avoir, est-ce que tu crois qu'on va avoir des bandits, etc. etc. Euh, on peut dire que c'est déjà un petit peu mis en place par le biais. Euh, de ces pop-up donc ne vous attendez pas mais ça je vous l'avais aussi déjà dit ne vous attendez pas dans le jeu à devoir vous combattre style le jeu kingdom come Deliverance où euh, c'est toujours dans le médiéval c'est un, un rpg pur euh, donc là on est, je vous le redis c'est un jeu de gestion où ils ont incorporé de l'rpg ce n'est pas du tout pareil donc effectivement oui il va y avoir des choses qui vont se passer, des incidents, les défis, comme je vous ai dit, ont un incident sur votre gameplay. Et ça va s'afficher euh, au niveau des voleurs, des... des, des, des euh, euh, oui, les voleurs, au niveau des tempêtes aussi, euh, quand vous allez perdre, euh, ben, je sais pas, une tempête passe, et vous allez avoir un pop-up comme ça qui vous dit, que vous avez perdu euh, ben, les trois quarts de votre récolte, vous avez perdu, euh, les rats ont mangé euh, la moitié de votre... Euh, euh, de votre stock de, de stockage de nourriture, etc. Donc c'est sous forme de pop-up comme ça que euh, vous aurez le fait que les bandits euh, bah, seront rentrés dans votre village et vous auront volé, euh, bah, je sais pas, vos munitions, euh, votre nourriture, etc. Et ce sera sous forme de pop-up. Donc tous ceux qui me posent la question, je vous le redis pour la dernière fois, euh, tous les incidents qu'il va y avoir dans le jeu, que ce soit au niveau des défis, que ce soit au niveau euh, de l'incorporation euh, des voleurs, euh, que ce soit euh, tout euh, l'aspect, euh, euh, je veux dire, histoire du jeu, sur les impacts euh, négatifs du jeu qui vont un petit peu vous compliquer le gameplay. Euh, ce sera sous forme d'images comme ça et de pop-up et des réponses que vous choisirez. Donc là, on a un incident de chasse. Le roi et son groupe de chasseurs avaient leur chasse annuelle dans les forêts voisines. Cet événement prestigieux a cependant été interrompu à la suite d'un malheureux accident. Un de vos villageois a été abattu... Ah oh Ah oh Non Un de vos villageois est abattu d'une flèche par des hommes du roi qu'il a pris pour un cerf. Le roi a présenté ses excuses... Parce... Il m'a tué qui Il m'a tué qui Il m'a battu un vrai... On va voir ça, mais j'espère que ça m'a pas tué un vrai PNJ. Ah n'est déjà pas beaucoup. Alors, un de vos villageois a été abattu d'une flèche par, des, par un des hommes du roi qu'il a pris pour un cerf. Le roi a présenté ses excuses personnelles pour l'imprudence de son homme et a offert une compensation pour le préjudice subi. Un des villageois, des villageois travaille trois fois moins efficacement et 200 pièces. Oh. Alors, vous aurez des fois plusieurs réponses, hein, plusieurs choix de réponses. Mais là, on n'en a qu'une. J'espère qu'il ne qu m'a pas tué un villageois pour de bon, quoi. Enfin, que... Euh, voilà. Alors après une courte conversation avec le représentant du roi, il vous fait ses adieux et s'en va en vous remettant la compensation promise. Donc effet pour cette saison, Lutobor, au bord. Donc euh, celui qui est, euh, que j'ai mis, euh, il me semble que c'est Lutobor, au bord où je l'ai vu. Ben, Lutte au travaillera 3% moins efficacement et je gagne 200 pièces euh, de, de dédommagement. Ok. Alors attendez, on vérifie quand même, parce que j'ai pas envie que mon lutte au bord, il soit mort. Euh, on regarde. Non, on n'a pas perdu de villageois. Oh, Alléluia. Et l'autre, elle veut plus de graines. Donc j'ai passé la saison. J'ai bien fait de ne pas partir là-bas. Alors, qui c'est qui a eu une quête Alt. Alors, euh, au dos, là-bas. Alors, avez-vous une minute confortable comme la couture, on se prend moins de 5, évidemment, ils veulent tous aller dans la couture, et quand ils y sont, je vous l'ai déjà dit, euh, ils sont jamais contents. Alors, qui c'est qui a une quête Alt, C'est au dos, ici, ça va être l'arc, à tous les coups. Euh, Avez-vous une minute Non. Donc, puis-je vous aider Ma famille est affamée. Je n'ai pas réussi à chasser des animaux pour les nourrir. Nous n'avons plus de pièces pour en acheter. S'il vous plaît, apportez-nous la nourriture. Je peux vous récompenser avec des connaissances que j'ai acquises. Je reviendrai avec de la nourriture. Donc, lui porter 6 viandes. Ah bah, T'es dans le village, garçon. faut te servir. Alors ça, c'est des points hein, qui vont valider notre quête. Euh, voilà. Alors, six morceaux de viande. Je ne sais pas s'il si m'a précisé cuite ou pas cuite. Donc, F et 6. 1, 2, 3... Thing, accepté euh, tu habites dans mon village tu abuses un petit peu au dos où es tu où es tu où es tu, où es -tu ici voici la nourriture oh, merci beaucoup vous m'avez sauvé, sauvé moi et ma famille voici ce que je sais de la survie chasseur à famille ok attendre les autres événements alors pour une on a donc fini alors l'ingéniosité, non, on doit avoir 1000 on, on doit avoir 1000 de réputation. Au niveau de la quête principale, au niveau des quêtes euh, de l'histoire. Il y a quête principale, quête histoire, quête secondaire et les défis. Donc au niveau des quêtes, la quête principale, il faut qu'on monte notre réputation. Au niveau des quêtes histoire, auprès du Nighost, on doit attendre les prochains événements. Au niveau d'Halloween, il faut qu'on aille lui parler. Secondaire, on n'en a pas. Défi, on n'en a pas. Donc, je vois qu'il y a une autre quête ici. Alors, je pense que c'est celle qui veut ma gourde depuis le début. c'est qu'elle est Je vais lui donner. Écoutez, je vais lui donner. De toute façon, j'ai de quoi m'en faire une autre. Alors, puis-je vous aider Vous voulez gagner de l'argent rapidement Je pourrais. Quelle est votre proposition Il y a une grotte à proximité. J'ai besoin que quelqu'un y aille et me ramène du fer. Je vais vous chercher le fer. Ça, on peut le faire, on a la pioche. Donc hop, on va prendre la pioche avec nous. Hop. Par contre, est-ce que je peux vider des choses. Alors.. Euh, pierre, bâton, on peut le mettre dans la. dans la forge. Et on n'a pas mis dans la forge ce qu'il doit faire. Donc on va le faire ensemble tout de suite. Et on en restera là sur cet épisode. Donc on va lui mettre... Euh, hop, on a des plumes. F, on a des bâtons. Oui, il en a 106, mais bon. Euh, et puis, on en a une. Alors, euh, au niveau de la forge. Donc on va dans la gestion. On va au niveau des bâtiments. On va dans forge. On appuie sur F. Et ici, nous avons trois onglets donc là c'est le récapitulatif. Donc, c'est Ingarda qui travaille à la forge. On va lui demander euh, de faire hum... qu'est-ce qu'elle pourrait faire, une petite Ingarda. Hum... Il faut des rondins et des bâtons. Est-ce qu'on a débloqué au niveau de la forge des choses Je crois que c'est que le fer après. Donc là c'est l'atelier, la couture, la taverne, la forge. La forge c'est tout ce qui est fer pour l'instant. On n'a pas la pierre. La pierre c'est dans l'atelier et l'atelier je ne veux pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on pour... qu que pourrait faire notre petite... Euh, notre petite Ingarda. Euh, on va voir ça. On va... Faut réfléchir à ça. Alors forge F. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire de qu'est-ce qu'elle fait déjà là Mais on ne rien du tout. Alors euh, bah, on, va lui, on va lui dire de faire. Alors pour faire de l'arc, ah, ah non il faut du fil de l'inde. donc ça ne va pas aller. Mais on va lui dire euh, on va lui dire de faire des haches en pierre. Alors, il faut des bâtons. On va lui mettre des couteaux en pierre, bon, ça ne rapporte pas énormément, mais en attendant le faire, c'est déjà mieux que rien. Voilà, euh... des torches, il faut du cuir, on va lui en mettre, des torches ordinaires, on a la paille, on va lui en mettre, il n'y a pas les ressources, normal je vais te les mettre, euh, l'arc, on n'a pas le fil de lin. Et on va lui mettre de faire des maillets. Ok. Donc il faut euh, lui mettre des rondins dedans. Les lances, on n'a pas besoin qu'elle en fasse. Là, on peut l'enlever l'arc parce qu'on n'a pas le fil de lin. Les torches, il lui faut euh, ici de la paille. Je vais lui mettre tout de suite. Ici, du cuir. Alors, euh, paille, cuir paille cuir, les bâtons, il y en a assez, paille, cuir, bâton, bâton, et rondin, on va y mettre quelques rondins, et la paille et du cuir, alors paille et cuir, et quelques rondins, alors, on va aller, dans notre entrepôt, en tout fait ils n'ont pas planté, puisque je n'avais pas les graines d'avoine, ce qui n'empêchera pas qu'il faudra que j'aille en chercher un, donc on va prendre quelques rondins, on va prendre les plumes. Voilà, on va prendre euh, on va dire allez, une dizaine de rondins si je peux. 5, 7, 8, 9, 10. Euh, combien j'en suis 25 voilà. rondins et j'ai dit du cuir. Est-ce que ça va passer? Just. Je vais ramener un petit peu pour lui ramener ça, mais c'est pas grave. Donc là, ils ont planté. Elle, elle est en train de récolter. C'est très bien. Alors effectivement la voie n'a pas été plantée vu que je n'avais plus de graines dans la grange et que ça a été un changement de saison donc euh... alors ici on va lui mettre euh, donc ce qu'elle nous a gentiment demandé alors de la paille on va lui mettre des plumes et des rondins normalement et le cuir je l'ai pris le cuir pourtant non Non on va partir chercher c'est pas grave hop Le cuir, on le prend ici, dans notre stockage, hop. alors par contre, je vois qu'on a du lin, on va le prendre aussi, vous allez comprendre pourquoi, et on va le faire tout de suite ensemble, ça va faire monter le, notre artisanat, alors on lui met donc, hop, ici, donc du cuir, et le lin, pendant elle, elle travaille, on va aller nous dans la petite grange ici et on va aller taper le lin. Alors, abattage, on a le lin ici. Donc, pour tout faire d'un seul coup, vous sélectionnez, donc, vous pouvez avoir des graines de blé, vous pouvez avoir de l'avoine, vous pouvez avoir du seigle et vous pouvez avoir du lin. Donc, vous sélectionnez, moi, c'est le lin. J'appuie sur R et là, je fais E et F. Comme ça, ça va s'enchaîner. Plutôt que faire un par un, ça va s'enchaîner. Donc là, je vais récupérer des graines de lin et je vais récupérer des tiges de lin que je pourrais mettre dans la couture et où je pourrais faire des fils de lin. Donc on pourra débloquer le fil de lin vu que maintenant euh, le lin c'est parti et on va aller voir notre petite kunigunda. Hein? Et puis on se quittera kunigunda. je pense que ça sera pas mal en espérant et croisant les doigts <rire> qu'elle a bien réfléchi voilà, donc j'espère qu'elle me rejoindra parce que là, il faut vraiment que quelqu'un soit à l'artisanat, pour pas que je sois fauchée, bien que mon mille-pertuis me sauve pas mal la vie donc, on va mettre les graines de lin ici, F, E, F et les tiges de lin, on va les amener à la couture ici donc là, ça bosse alors, ici on va mettre donc les tiges de lin voilà ah mais il veut pas parce que j'en ai trop de trucs dedans ouais 49 sur 50 hein. eh ben, la paille on va on va en prendre euh... voilà et on va mettre les tiges de lin dedans voilà est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de paille oui voilà et la paille, l'autre, ben écoutez, on va la mettre. Je ne sais pas si elle en a besoin, je ne me rappelle pas. Euh, oui, ben on va lui en mettre. Écoutez, comme ça, elle va bosser. Ah, en attendant qu'on aille lui chercher le fer. Nickel Donc vu qu'on va avoir notre petite Kunigunda, euh, ben, tout simplement, on pourra miner à côté le fer aussi. Donc c'est pas une mauvaise idée tout ça. Alors on va aller voir, donc c'est plus la peine que je mette mon marqueur pour aller chercher les graines d'avoine. Pour que j'y pense tout simplement, à, à vous me le rappellerez. Pense aux graines d'avoine, Chirel, pense aux graines d'avoine pour qu'on puisse les planter. On va aller à Branica, vite fait, hop, enfin vite fait, façon de parler, hein, si je ne me fais pas attaquer. Donc, voilà, tout le monde bosse, ça va, et on a commencé l'été. Donc on va pouvoir ramasser des baies aussi, ça leur donnera la possibilité de manger diversifier et d'augmenter leur bonheur. Donc euh, comme je vous avais dit, hein, c'est pas parce que... Euh, euh, comment dire hein, C'est pas parce que votre... Euh, c'est comme vous en fait. Si vous allez euh, manger du poisson pendant un mois, vous n'allez pas être content. Vous Au moins un poisson vous avez un ras le bol. Eux, c'est pareil, ça va jouer sur leur morale. Donc essayez de leur diversifier au maximum de la nourriture, des baies, des champignons de la viande en attendant de débloquer euh, ben, ce qu'il faut pour, euh, pour faire des plats dans la taverne et ça aussi on, on va s'y pencher parce que euh, on a quand même des champs, on a des récoltes donc euh, normalement on devrait pouvoir commencer vous pensez bien que j'allais pas rater le spot hein, de mine là euh, donc va falloir commencer à, ben, à se faire les, les, les plats hein, un petit peu plus euh, consistants et un petit peu plus variés pour nos villageois et pour leur bonheur vous savez que j'alterne entre la, la manette et la et le pc enfin, le clavier souris je, je devrais dire plutôt c'est plus correct allez on speed on va vite voir notre kunigunda je croise les doigts et croisez les doigts fort avec moi pour qu'elle dise oui enfin moi ça changera pas grand chose parce que quand je vous mettrai cette vidéo on aura déjà la réponse, mais je sais que vous êtes avec moi et que vous attendez cet épisode. Donc, euh, j'espère qu'on va arriver ce coup-ci, que Kunigunda nous rejoigne et que ce soit euh, assez pratique pour notre euh, petite euh, Kunigunda qui va s'attaquer, elle, au métier de l'artisanat de la couture. Parce qu'on ne va pas dire ce qu'il est, mais elle va commencer avec... Euh, elle a du cuir il faudra lui débloquer le cuir. Elle a euh, la paille où elle peut faire les chapeaux de paille. Elle a, bon, elle a quand même pas mal de choses. Elle a un petit peu de fourrure. Donc On verra, on verra tout ce qu'on peut faire. Mais déjà, si, il faudrait qu'elle veuille venir. Ça, c'est notre problème. La demoiselle est très, très dure, hein. très, très compliquée. Alors, Kunigunda, s'il te plaît, est-ce que tu as réfléchi? Alors Ingrida, que je ne me trompe pas, c'est jumelle. Hein? Hop, puis-je vous dire quelque chose, belle dame ah, Vous avez souri comme sanglier, euh, je ne sais pas, là. Bon, on va tenter celle-là. Oh putain, j'ai pris moins de 10, non. Je savais qu'il fallait pas poser cette question. Elle va plus vouloir me parler. Désolée, j'ai besoin encore d'un peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez dit précédemment. Bah, c'est soit je te traitais de sanglier, soit... Bon, bref. C'est raté. C'est raté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là Parce qu'on peut commencer à repérer. Euh, ici, on a un niveau 3 en chasse. Ça ne nous intéresse pas. La prochaine chose qu'on doit faire dans le prochain épisode, euh, on a fait la forge. En enfin, fait, c'est une maison. Et l'abri d'excavation. Donc, c'est... Euh, on trouve quelqu'un en extraction ok et là il n'y a pas du tout à hein. la niveau 2 ça m'intéresse pas on va éliminer un petit peu de fer comme ça vous allez le voir et vite fait hors caméra pour le prochain épisode j'ai essayé de miner du fer euh, je pourrais poser un abri à bois juste à côté ça me ferait un double euh, double capacité pour mon... mais là au tout début tout début tout début non je vais miner quelques fers et puis euh... je vais voir je vais voir on a combien de, de bâtiments on en a 16 on a quoi l'abri d'excavation et une maison supplémentaire à faire hum, ouais, on peut faire l'abri on pourra faire l'abri à bois l'abri à bois le... Le... le stockage ici à côté de la grotte je pense que ça sera plus simple ouais on va se faire le stockage à côté de la grotte et on, on va miner, mais je vais vous montrer quand même avec le fer, euh, voilà ce que ça fait. Donc la couture est inoccupée, on attend que Kunigunda qu va bien arriver. Hein. La taverne, pour l'instant, il n'y a pas d'échange, donc ça c'est moi qui le gère moi-même. Stockage de nourriture, stockage de ressources, idem. Donc, pourquoi ici il n'y a que moi, hein, c'est chez moi là ce que j'ai vu, oui. Donc, on va euh, prendre la, la mine. La mine, oui, tout à fait. On va prendre la pioche, on va se la mettre ici. Hop, et puis on va aller euh, taper quelques cailloux, couper quelques arbres. Je préparerai tout ça. Et je vous retrouverai pour le prochain épisode avec, euh, avec euh, le stockage à l'extérieur. Donc, les cailloux qui sont tapés, je vous l'avais montré de nuit, c'est ici. Donc la pioche, vous avez dit où on l'achetait. Alors je vous le redis à nouveau dans cet épisode. La, la pioche, vous, vous êtes obligé de l'acheter au début du jeu. Pourquoi Parce qu'il vous faut du fer. Pour avoir du fer, il vous faut la pioche. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc vous êtes obligé dès le départ du jeu, dès que vous pouvez, d'aller acheter la pioche. Et la pioche en fer, elle coûte, elle coûte 418 pièces d'argent. Et c'est à l'esnica auprès de Théobalt que vous pourrez la trouver ainsi que les ciseaux de tonte, la faux, la hache en fer et le marteau en fer donc là on va casser juste pour vous montrer voilà ici j'ai récolté que de la pierre donc ça ça ne m'intéresse pas donc vous pouvez avoir dans toutes les mines de la pierre du sel donc le sel peut vous servir si vous avez des poissons où la viande a salé la viande, voilà donc moi je peux en prendre quelques-uns, admettons, et je le mets au chasseur et je lui demande de saler la viande, qu'il a qui la garde plus longtemps aussi. Donc là, enfin, je veux, ce que je voudrais, c'est surtout du fer à base parce que ma pioche elle va s'user, va falloir qu'on fasse une autre. Donc euh, hop, voilà, on a ici, vous voyez, du fer, hop, deux, ben on continue à miner. Alors, le mieux quand vous partez miner comme ça, il a sauté où, le, le truc, là Alors, hop. Ouais, il a sauté derrière. C'est injuste. J'ai perdu. Bon. C'est pas juste. Ça a sauté dans le mur, donc, résultat, j'ai pas eu mon bout de fer. Voilà. Donc, là, je vais lui prendre... Hop. Par contre, sa quête, c'est combien elle veut de fer. Euh, journal. Quête secondaire, pénurie de fer. Elle en veut 4 non, là, on veut 3, on en a 4. Bon, C'est pas grave, on va miner euh, un petit peu plus. Et comme ça, euh, le temps que, que, que je mine du fer, euh, on se retrouvera à l'épisode euh, numéro 9. J'aurais fait, normalement, si tout va bien, j'aurais fait euh, ici à l'extérieur le stockage qui, qui sera relié à mon village. Donc ça me fera double quantité. Donc comme ça, j'aurais pu qu'à tra transvaser le fer, les pierres et ma chaîne directement dans le stockage ici plutôt que faire des allées-venues. Et en plus c'est pratique, Une Cunegunda est juste à côté, donc on pourra draguiller. Donc on va en rester là cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Euh, J'essaie de faire au mieux pour vous expliquer une nouvelle fois et de répondre à vos questions qui reviennent incessamment parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Pour la maison, euh, je l'ai expliqué dans l'épisode dans numéro 1 du Let's Play. Euh, comment débuter, pourquoi faire une maison en pierre dès le départ et comment on fait une maison en pierre. On ne peut pas passer d'une maison en bois à une maison en pierre à moins de casser la maison en bois. Vous la cassez vous faites une maison en pierre très vite parce que votre villageois se retrouve SDF. Si par contre, il y a une autre solution, c'est qu'avant de casser la maison en bois, vous construisez une maison en pierre. Quand votre maison en pierre, vous l'avez construite, à ce moment-là, vous déménagez votre villageois de votre maison en bois dans la maison en pierre et vous cassez après la maison en pierre. Voilà. Donc, j'espère à ce coup-ci avoir été clair. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein de zouzou. J'attends vos commentaires avec impatience moi de mon côté je vais tourner en suivant euh, l'épisode et puis on se retrouve euh, donc d'ici euh, bah, quelques jours pour euh, pour euh, la suite hein, euh, du let's play de médiéval parce que si vous regardez sur la chaîne youtube je sors médiéval après je sors euh, je ne sais plus c'est tell me why après je sors un autre jeu puisque j'essaye de faire une catégorie de chaque donc quand euh, j'ai fini euh, de faire Medieval, l'autre après l'autre après l'autre après la coop et euh, le dernier euh, Let's Play, je reviens à Medieval. Donc euh, là tout dépend de la, de la rapidité et aussi des lives de Twitch euh, mais n'hésitez pas à venir comme vous avez fait sur Twitch, ça m'a fait super plaisir. En tout cas, je fais plein de bibi, plein de zouzou et on se retrouve très vite pour l'épisode 9 où on fera euh, j'aurais fait donc hors caméra le stockage on minera du fer. On draguera Kunigunda. Quitte à passer la villa. Je ne repartirai pas sans Kunigunda. Voilà. Donc euh, Et puis, on verra après au niveau du village. On fera sûrement la maison. Et on cherchera. Euh, on verra ce qu'on aura débloqué. Hein, parce que le minage va nous débloquer des choses. On fera l'abri d'excavation. Et puis, voilà. On verra petit à petit. Ça se réfléchit. Euh, D'où mes... Euh, euh, constant, j'y reviens dessus. Euh, mais voilà. Euh, donc, il.. On verra ça dans le prochain épisode. Il faudra réfléchir. D'un épisode à l'autre, ça peut changer. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a ces pop-up. A... Voilà. Donc, euh, on verra ça. Ok Allez, plein bibi plein de N'hésitez pas à venir sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Euh, comme ça, vous pourrez parler directement avec moi. Plutôt que par commentaire. Et puis, euh, ben, ça me fera plaisir de vous voir en live. Voilà. Allez, bye bye.